Pourquoi dit-on qu'il faut sourire en chantant et pourquoi ce n'est pas forcément vrai On va en parler, je vais te donner les explications techniques, tu vas comprendre tout ça. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à se faire plaisir en utilisant des méthodes efficaces et rapides. Alors, juste avant de démarrer, euh, je t'ai prévu une petite surprise à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Euh, et surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ça te permettra de recevoir des alertes à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Il y en a toutes les semaines. Donc ça serait dommage de passer à côté de conseils si tu aimes chanter. Et je suis aussi en live, donc ça nous permettra de pouvoir échanger éventuellement si tu participes lors de mes, de mes prochains lives. Alors on nous dit, on nous dit voilà, il y a des profs de chant qui disent ça ou des, ou des fois des gens qui ne sont pas profs de chant qui disent Ah, quand, il faut, quand, quand on chante, même des fois quand on parle, il faut sourire, ça s'entend, ça ne fait pas pareil. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que quand on sourit, on va prendre une forme de bouche particulière. La première chose, c'est qu'on va euh, étirer, rétrécir un petit peu les lèvres. Quand on sourit, tu vois, si jamais tu as les lèvres un petit peu en avant comme ça, quand tu chantes, eh bien, quand on sourit, ça va raccourcir les lèvres. Et En fait, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que acoustiquement, ça va raccourcir ton conduit vocal. Je ne vais pas aller tout dans le détail de l'acoustique, mais imagine une flûte de pan. Si le tuyau il est un petit peu plus petit, le son ne sera pas le même que sur un tuyau, un tuyau plus grand. Là, ça ne va pas te changer la note, mais ça va te donner un timbre qui est plus clair, plus brillant. Donc, effectivement, quand on sourit, ça donne ce type de son. Maintenant, si tu chantes par exemple du jazz, de la soul et que tu veux un son plus rond, plus sombre, euh, là, à ce moment-là, il ne faut pas forcément sourire parce que tu ne voudras pas euh, un son trop clair. Ensuite, quand on sourit, qu'est-ce qui se passe encore C'est qu'on va potentiellement tendre un petit peu le palais. Et, euh, et bien, comme une bâche, si tu veux, qui serait au-dessus euh, du plafond là, de, de ta bouche, ça va modifier aussi la résonance du son et la manière dont il sort. Ce que ça va changer aussi, c'est que quand on ouvre euh, la bouche plutôt en forme de boîte aux lettres comme ça, quand on sourit, plutôt que comme ça, et bien, euh, en général, si... D'autres conditions ont lieu, notamment au niveau de la, la langue, du larynx, de l'épiglotte, on ne va pas tous étaler là, mais ça peut générer un début de, de twang et cet effet-là il va euh, rajouter certaines harmoniques, certaines fréquences dans la voix. Donc du coup, voilà pourquoi quand on sourit, eh ben oui, ça modifie le son, mais ce n'est pas forcément adapté pour tous les styles. Donc attention à ne pas juste prendre bêtement ce conseil, euh, c'est vrai. Dans certains cas, on va rajouter des fréquences parce qu'on a voilà, cet effet au niveau des lèvres, on a euh, cet effet au niveau des tenseurs du palais, on a cet effet au niveau d'un début de twang qui peut démarrer. mais. Euh ce n'est pas obligatoire, d'accord Il ne faut vraiment pas que tu t'accroches à ça en disant ⁇ Ah, on m'a dit qu'il faut sourire ⁇ voilà. Après, si sur scène tu fais toujours la gueule, euh, ça c'est autre chose, d'accord Mais ça c'est plus de la mise en scène que de la technique vocale. Donc il faut bien dissocier les choses, attention de bien différencier cela. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux la partager d'ailleurs à tes amis euh, si tu penses que ce contenu pourrait les intéresser. Je t'avais parlé maintenant d'une surprise, je t'ai préparé un package complet, un package... Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas pouvoir recevoir chez toi plusieurs choses dans les jours qui suivent si tu t'inscris en cliquant dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Alors, il faut bien que tu renseignes ton prénom et une bonne adresse mail ben pour que tu puisses recevoir les mails. Si tu me mets une fausse adresse, il n'arrivera pas. Euh, maintenant, euh, ce que je vais t'envoyer, c'est plein de choses. Je vais t'envoyer une formation offerte. Je vais t'envoyer un guide que j'ai fait sur la respiration. Je vais t'expliquer aussi comment ça se passe au niveau de la résonance. Là, le sourire, si tu veux, c'est quelque chose qui influe au niveau de la résonance, mais je ne t'ai pas expliqué comment faire. Et, euh, dans la vidéo que je vais t'envoyer dans, dans les jours qui viennent, euh, c'est peut-être dans deux ou dans trois jours, euh, c'est un atelier d'une quarantaine de minutes dans lequel je t'explique exactement comment tu vas pouvoir utiliser ta bouche, ta langue, etc. pour vraiment customiser ton son et pas avoir juste l'effet sourire. Ça sera beaucoup plus polyvalent que ça. Donc, si tu veux recevoir tout ça, c'est gratuit, c'est cadeau en ce moment, donc profites-en. Tu trouveras donc le lien qu'on t'a mis dans la description. Moi, je te dis d'ici là et eh bien à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao